que tu ne connais même pas. Je vais te répondre. Il dit, si tu me pries, si tu m'invoques, je, je vais te répondre et je vais te montrer des grandes choses. Mais la plupart du temps, nous, on demande des petites choses à Dieu. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit, demande-moi des choses en fonction de ma dimension. Mais nous, quand on vient devant Dieu, on demande des petites choses, des petites, des petites choses. Il faut que ça change dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu viens demander à Dieu, demande bien à Dieu. Un jour, je regardais... Euh, comment on appelle le truc de Beauhou, Michel? là. Il avait... Non, pas parlement Ça, c'est avant, avant. Parce que le parlement n'existe pas. J'ai regardé un de ces trucs-là où il y a une chrétienne qui a dit... qui a, qui a quitté l'église. Et quand elle a quitté l'église, elle a dit... Elle a rencontré Gourou, elle a dit à Gourou, « Ah Que moi, je viens de l'église, Dieu m'a exaucé mes prières. » Il dit, « Tu es sûr que si je vais à l'église, tu vas exaucer mes prières ?» Elle dit, « Oui, si tu vas. Dieu va exaucer tes prières. » Il dit, « Bon, que okay, lui, s'en va à l'église. » Il est parti à l'église. Il a croisé un homme d'affaires là-bas. L'homme d'affaires-là était sérieux dans sa prière. Il était en train de demander les ménages pour Dieu, le projet qu'il avait. que Gourou lui est arrivé, « Seigneur « Non J'ai besoin de 15 000 francs !» Le gars là l'a regardé comme ça. Il dit, « Mais qui est en train de déranger ma prière à cause de 15 000 ?»« Nous, on est en train de demander des choses sérieuses à Dieu. » Et lui, il demande 15 000. Il a enlevé 15 000 dans sa poche. Il dit, « Si c'est à cause de 15 000, tu viens crier comme ça ici. »« Tiens, 15 000, va-t'en et laisse-moi demander les choses sérieuses à mon père. Allez » Alléluia. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Et il dit, je vais te montrer des choses. Je vais te montrer des grandes des choses cachées que toi-même, tu ne connais même pas. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne à travers la prière. Donc, dans la prière, Dieu dit, nous, on l'invoque. Et lui, il fait quoi? Donc, la prière, ce n'est pas seulement toi qui parles. Mais Dieu aussi, doit te, Dieu aussi doit te répondre. Il y a le côté humain et il y a le côté divin. Il y a le côté de, du créateur et il y a le côté de la créature. Il y a le côté de celui qui prie et il y a le côté de celui qui, qui répond. Donc ça ne doit pas être seulement unilatéral. Mais, bilatéral, toi tu parles, Dieu répond. Toi tu parles, Dieu répond. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer dans une dimension de la prière où Dieu va te répondre dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton Dieu te répondra au nom de Jésus. C'est fini où tu viens, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, pars et puis tu t'en vas. Toi même là, même là. Est-ce que cette prière-là, ça ne te fatigue pas? C'est comme si... Ah, mais il y a quoi? Nous, on parle seulement à Dieu, mais Dieu ne nous répond pas. Je vais te prouver ce soir par la parole de Dieu que Dieu t'a déjà répondu il y a longtemps. Il t'a déjà répondu il y a longtemps. Alléluia. Matthieu 18, verset 19. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dieu dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, cette chose-là leur sera accordée par son Père qui est dans l'air. Les... En ce moment, Jésus n'est pas encore mort à la croix. Mais depuis qu'il est mort, son Père est devenu notre, est devenu notre Père. Voici pourquoi il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Si nous nous accordons pour demander quelque chose à Dieu, cette chose-là nous sera? Mais regarde ce que Jacques 4, verset 2 aussi dit. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez Vous ne demandez pas Ça c'est Jacques qui est en train de dire ça Il dit vous ne demandez pas Il dit votre prière là, vous ne demandez Au lieu de demander Qu'est-ce que vous faites Vous faites palabre Vous faites des querelles Vous n'arrivez pas à posséder Il y a l'autre qui a ça Toi tu n'as pas ça Tu commences à critiquer l'autre qui a ça Et seul, tu te mets dans ton coin et tu parles à Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas obtenir ce que tu es en train de demander. Mais si tu veux obtenir la chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'accorder avec ton frère et ta soeur et prier ensemble. Et Dieu dit que tu seras exaucé. Amen. Tu es avec ton mari. Vous devez vous accorder, vous deux, et prier. Vous demandez et vous n'arrivez pas à recevoir depuis. Il faut vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà mis d'accord et vous avez commencé à prier? Est-ce que vous vous accordez? Parce que la Bible dit, et la Bible ne ment pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répentir. Ce que sa bouche a dit, c'est ce qui va arriver. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose, cette chose-là leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. est ce que vous vous accordez? Au lieu de critiquer, au lieu de faire palabre, au lieu de faire des luttes, au lieu de faire ceci, au lieu de faire cela, vous ne pourrez pas obtenir le sujet de vos prières. Et beaucoup ne sont pas exaucés à cause de ça. « Seigneur, aide-moi. » T'as vu? « Aide-moi, là-même, aide lou comme ça, dans ta bouche. » C'est devenu loup. Tu ne peux, peux plus dire « Seigneur, aide-moi. » Parce que toi même tu vois que tu ne t'accordes pas avec ton frère. Tu ne fais pas la bave avec ta soeur. Vous ne vous entendez pas. Vous regardez un chien et un chat. Et quand c'est comme ça, là, comment Dieu va t'exaucer? Dis-moi, comment l'exaucement va arriver? Je suis en train de te parler des possibilités illimitées de la prière. Ça veut dire que la prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de... La prière n'a pas de... Donc, voyons d'abord la part de l'homme. Le côté demandeur de la prière, il faut que ça change, n'est-ce pas Si tu changes ça, là, je te dis, quand tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, quand tu vas voir qu'il y a ton frère qui a quelque chose... Tu dis vraiment, Dieu t'a béni, hein Waouh, j'aime la manière dont Dieu t'a béni là. Non, c'est extraordinaire. Vraiment, j'aimerais que Dieu aussi fasse la même chose comme ça pour moi. Est-ce qu'on peut s'accorder ensemble et demander ça à Dieu C'est dans ça là que Dieu te bénit. Et tu vois que la bénédiction qui est sur ta soeur là vient aussi, ça vient aussi sur toi. C'est ce que Caïn n'a pas pu faire avec Abel. Il a vu que son frère Abel est béni. Au lieu de s'accorder avec son frère pour voir comment Dieu aussi va déverser la bénédiction sur lui, lui, il a commencé à critiquer, à jalouser son frère, jusqu'à il allait tuer. Amen ou amen pas. Que Dieu nous aide. Il dit si deux personnes s'accordent, vous demandez une chose. Tu vois qu'il y a une sœur, elle est mariée. Toi aussi, tu veux te marier. Accorde-toi avec la sœur. Et prier. Naturellement, les non-mariés, là, eux ils aiment se causer entre eux. Et puis, laisse les mariés, là aussi, causer entre eux. Donc, c'est un groupe de mariés. Et toi-même, tu vois, l'option de mariés, là, est là eux sont causer entre eux toi tu n'es pas marié vous aussi vous êtes entre, entre vous là-bas ok Alléluia on va faire comment tu vois que la personne est mariée la personne est là la personne a bague tout ça il faut t'approcher de la personne ah maman vraiment moi-même a fait des célibats là. et tu vois dans la famille là, tu vois le frère marié la petite sœur mariée il dit s'est marié. Et ils ont sont mariés. Donc, mais tu vois pas qu'il y a un mariage dans la famille là. Va t'accorder. Et tu vas voir que ça va se déverser aussi sur toi. Ça va réjaillir aussi sur, sur toi. Donc quelle est la part de l'homme dans la prière Dieu dit on a qu'à s'accorder. Même quand une église s'accorde pour demander une chose à Dieu, Dieu envoie l'exaucement. Tu as prié ce là, ce n'est pas bon. C'est bon, n'est-ce pas Il y a son côté bon. Mais l'assurance que Dieu nous a donnée là, voici ça dans Matthieu là. Si deux, tu peux être avec ton enfant. Ton enfant a son sujet de prière, toi tu as son sujet de prière. Chacun n'a qu'à prier à part à pas. Vous allez lutter longtemps. N'est-ce pas? Vous allez lutter longtemps. Tant que vous deux ne vous asseyez pas, vous dites, écoute, euh, voici ce qu'on veut que Dieu fasse. Le petit va dire, ah non, non, non, moi je veux ça. Je vais en, en tout cas, faites tout pour tomber d'accord sur un sujet de prière. Tant que l'autre a pour lui et puis l'autre a pour lui dit, bon, si c'est ça, toi, prie dans ton coin. L'autre aussi dit, moi aussi, je prie de mon coin. Dieu est là. C'est chacun avec, avec son Dieu. Et puis, chacun dans son coin. Dieu vous regarde. Alléluia. Il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer, car c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction et la vie pour l'éternité. On se met ensemble. Amène ou amène pas. Est-ce que la prière est compliquée? La prière, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de très, très, très, très simple. La prière, c'est appeler, c'est appeler Dieu. C'est le Fils qui appelle son, qui appelle son Père. La créature qui appelle le, qui appelle le Créateur. L'homme qui appelle son Dieu. C'est ça, il dit, invoque-moi et, et je te répondrai. Appelez Dieu, la prière, tu dis à Dieu, viens Seigneur, Seigneur, viens. Quelle est la source de la prière? Est-ce que la prière commence avec toi? La prière ne commence pas avec toi. La prière commence avec qui? La prière commence avec Dieu. C'est Dieu qui initie la prière. C'est à cause de ça, quand toi-même tu souvent tu te forces, tu veux prier, toi-même tu vois que tu n'arrives pas à prier. Parce que c'est Dieu qui t'initie à la prière. Romains chapitre 8 verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Qu Quelquefois quand tu pries, est-ce que tu sais ce que tu dois demander à Dieu? Toi-même tu ne sais pas. Toi-même, tu as tes propres sujets de prière. Est-ce que tes propres sujets de prière, là, c'est ce que Dieu veut entendre? Alléluia. Dis, aide-nous, Seigneur. Donc, on ne sait pas ce qu'on doit demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs inestimables. L'Esprit lui-même il intercède. Lui-même, il nous donne des sujets. Quelquefois, tu es en train de prier sur un sujet comme ça. Et puis toi-même, tu vois que ton esprit quitte le sujet là. Et puis ton esprit va ailleurs. Et toi aussi, tu es en train de forcer sur le sujet-là. Or ton esprit a parti ailleurs. Toi-même, tu vois que voici où l'esprit là dit, il faut prier pour ça là. Or ça là aussi, toi aussi, ça ne t'intéresse. Ça ne t'intéresse pas. Peut-être ton esprit va partir sur le Burkina Faso comme ça. Non, tu es, en train de, tu es en train de prier comme ça, non? Un truc sérieux. Tu dis au Seigneur, c'est sérieux. Mon affaire, là, c'est sérieux. Et puis, tu es là, tout le temps au Burkina Faso. Et vraiment, qu'est-ce qui s'est passé là-bas même? Et puis, tu es en train de parler. Maintenant, mais tu vois comment ton esprit se balade, non? Ton esprit se balade, et puis tu es au Burkina Faso. Et quand tu les vois même, en train de tirer tout ça, là. Il est en train il faut intercéder pour ceux-là. Laisse tout ce que tu es en train de chercher, là. Alléluia. Dis, aide-nous Seigneur. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. La prière est simple. La prière n'est pas compliquée. La prière, c'est appeler. C'est invoquer. Il dit, invoque-moi et je te... Et je te répondrai. Et je te répondrai. Il y a quelques passages bibliques. De Samuel 22, verset 4. Je me crie, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'éternel en même temps il est délivré. Alléluia, Dieu a répondu, non? Alors qu'il est en train de crier, « Ah Seigneur, sois loué! » En même temps, la délivrance est arrivée. Psaume 4, verset 4. Sachez que l'éternel se choisit un homme pieux. L'éternel entend quand je crie à lui. Quand il crie, Dieu entend. Il ne hey, faut pas penser que Dieu n'entend pas. Dieu, Dieu entend. Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Est-ce que la prière est compliquée? Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. La prière... A des possibilités illimitées que quelqu'un dise la prière, a des la prière a des possibilités illimitées. Essayons de voir quelles sont les limites de la prière. Quelles sont les limites de la prière? La prière va n'importe où, ou bien euh, n'importe qui peut prier, même un païen peut prier, n'est-ce pas? Quand on était païen, on priait. Non, moi je me rappelle un jour, j'avais euh, Marie Rouana sur moi, et puis j'ai vu des gendarmes. Hé, hey, toi là donne tes papiers ici. Dans mon cœur, il dit, hé hey, Seigneur, si tu me délivres de cela, moi je vais à l'église. L'autre quand il a regardé mon papier, il m'a chuté comme ça. Quitte devant moi. Hey, il ne m'a pas fouillé. Ah mon frère, c'est Dieu qui nous a délivrés. »« Qui m'a délivré. Donc, il y a des petites prières comme ça que tu as fait. Quand tu ne connais pas Dieu, tu te dis, hé hey, Seigneur. Alléluia. Donc n'importe qui peut prier, Romains 10, verset 12 à 14. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »« Quiconque, quiconque, quelle que soit la personne, quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera, il sera sauvé. » Donc, il n'y a pas de limite dans la personne qui peut prier. Et la prière exauce tout. N'est-ce pas? Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, tout ce que vous demanderez, n'est-ce pas? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Tout ce que vous demandez. Voilà, c'est là maintenant, Jacques l'a dit, vous ne demandez pas. Dans Jean 14, Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Parce que Dieu, quand il te regarde, il voit que tu n'es pas heureux. Quand il te regarde, il voit qu'il y a des choses que tu n'as pas qui ne te rendent pas heureux. Mais tu ne demandes pas. Il y en a même, ils ont honte de demander, n'est-ce pas? Ils se disent que s'ils demandent, on dit qu'il n'est pas un ou bien, il ne va pas à l'église, ou bien il ceci, il est cela. Et il ne demande pas. Et même il a honte même de demander. Et il a peur de demander. Parce qu'il pense que Dieu ne va pas lui donner. Il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez. N'importe où, nous pouvons prier, n'est-ce pas Tu peux prier même quand tu te laves. Tu peux prier quand tu te prépares. Tu peux prier quand tu vas au marché. Tu peux prier quand tu vas voir encore. Même quand tu dors, tu peux prier. Partout, tu peux prier. La Bible dit, là où deux ou trois s'unissent en mon nom, je suis, je suis présent. Je suis présent, je suis au milieu d'eux, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Je suis, je suis là. À quel moment? À n'importe quel moment, la nuit, matin, après-midi, quel que soit le temps, 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit priez priez priez priez sans cesse. La Bible dit Daniel priait trois fois par jour, n'est-ce pas? Il priait trois fois par jour. Qui prie deux fois par jour? Ou bien une fois par jour? Priez sans cesse. Priez. Sans cesse, c'est simple, c'est appeler Dieu. Et Dieu dit si tu l'appelles, si tu l'invoques, qu'est-ce qu'il va faire Il va te répondre. Donc on va voir la réponse la réponse de Dieu. Il dit invoque-moi et je te. Ça c'est certain, ça c'est Dieu qui parle. Il dit si tu m'invoques, je vais te. Je vais te répondre. Ça c'est une réponse. C'est. Tu ne peux pas prier et puis Dieu ne te répond pas. Dieu ne te répond pas. Dieu te répond toujours. Toujours, toujours, toujours. La réponse peut être directe. Excusez-moi. La réponse peut être directe, n'est-ce pas? Elle peut être directe. Ou oh Dieu, tu parles à Dieu et puis tu vois en même temps la réponse à ta prière. Quelquefois, ça t'est arrivé, Non? Il a déjà expérimenté ça. Tu as demandé quelque chose à Dieu et puis, et puis la chose est venue. Esaïe 65, verset 24. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant même qu'il parle. Il dit, Dieu sait ce que tu vas lui dire. Avant même que tu ouvres la bouche, là, il sait déjà de quoi tu veux parler. Donc il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'ai... Zocéré. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Dieu connaît ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin. Il dit avant même. Ça, c'est réponse directe. Oh Seigneur. La réponse est déjà là. Et hey, que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. La réponse aussi peut être différente, n'est-ce pas La réponse peut être différente. L'apôtre Paul dit, j'ai prié trois fois que le Seigneur enlève cette écharde dans ma chair. Mais Dieu dit, ma grâce te, ma grâce te suffit. Il ne va pas enlever ça, n'est-ce pas? Ma grâce te suffit. Donc la réponse peut être différente. Tu vas penser que Dieu ne t'a pas répondu, mais il t'a répondu. Parce que quelquefois, tu traverses des moments difficiles. Tu veux que le Seigneur te fasse sortir de là. Mais il dit, je t'ai accordé une grâce. Il ne faut pas avoir peur. Même avec ce que tu de traverser là, ça ne va rien. Ça ne va rien te faire. Tu as sorti de là sans problème. Il ne faut même pas avoir peur même. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aussi a prié, n'est-ce pas? Père, si tu peux enlever cette coupe loin de moi, non pas comme ma volonté mais comme ta volonté comme ta volonté. Il a prié une fois. Il a prié deux fois. Il a prié troisième fois. Et troisième fois là il dit OK. Je sais que je dois passer je dois passer par là. Toi même tu sais que tu dois passer par là. Jésus lui sait mais il a prié quand même. N'est-ce pas N'est-ce pas Parce que toi même tu sais quel enfant de Dieu qui ne sait pas qu'il va souffrir Si tu ne sais pas que tu as souffri, vraiment. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que tu as souffri, tu es en train de rêver, n'est-ce pas Tu as dit, mais ah, je suis déçu de la vie chrétienne. Pourquoi la vie chrétienne est comme ça Si Jésus a souffert, pourquoi moi encore je vais venir souffrir Puisqu'on dit qu'il a souffert pour nous tous. Et puis je dois encore souffrir avant, je pensais que euh, Dieu allait nous donner de la puissance. Parce que Jésus a déjà tout payé. Et il a mis toutes les principautés, les dominations sous nos pieds. Pourquoi encore on va venir gêner et prier pour venir chasser des démons Alléluia. J'ai dit, mais c'est déjà fini. On ne doit plus gêner, je vais venir prier tout ça. Là. Et un bazar qui m'a dit, ok, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir et puis il faut partir chasser les démons. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la réponse aussi peut être retardée, n'est-ce pas? La réponse peut être retardée. Dieu peut dire, ce n'est pas encore le bon le bon moment pour t'exaucer. Ou bien, il dit, j'attends un temps convenable. Un temps convenable. Quelquefois aussi, Dieu peut dire non à ta prière, n'est-ce pas? Élie euh, quand il fuyait Jézabel il a marché, marché, marché il était fatigué, il dit Seigneur prends-moi, prends-moi tu n'as jamais fait ce genre de prière-là je suis fatigué, il faut que je tue-moi en même temps si Dieu doit exaucer cette prière-là il y a longtemps il y a beaucoup qui sont morts n'est-ce hein? pas, qui n'a jamais dit ça à Dieu Moïse dit Seigneur je suis fatigué, prends-moi, je suis fatigué c'est quelle vit, on vit sur la terre ici là si c'est pour mourir là, je vais mourir en même temps, puis c'est fini. Tu ne sais pas que que tu viens dire dis là, c'est une prière comme ça, tu viens d'élever à Dieu. Tu penses que tu es en train de te plaindre. Mais c'est une, c'est une prière. Et ici là, Dieu n'écoute pas cette prière là. 1 Roi chapitre 19 verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça, ah, c'est le prophète de Il prends-moi, prends-moi, Seigneur. Prends-moi. C'est quelle souffrance que je suis en train de vivre sur la terre. Là? La mort, la mort est mieux. Vraiment, Seigneur, n'exauce pas ces gens de prière là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. amen ou amen pas. Dieu est bon, non? Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit: invoque-moi et je te, je te répondrai. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Et nous allons rentrer dans une phase de prière où nous allons expérimenter des grandes choses. Où tu vas expérimenter des grandes choses. De grandes choses, je te dis, si tu prends ce temps de prière que nous allons faire là, au sérieux là, tu vas expérimenter ces choses. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes. Je t'annoncerai des grandes. Il est en train de dire, je vais te montrer des grandes choses, je vais t'exaucer par des prodiges, je vais t'exaucer par des signes. Il y a des choses cachées, il y a des choses que tu ne connais même pas. Même pas, je vais te faire connaître ces choses-là. Je vais te faire connaître ces choses-là. Dieu va te faire connaître ces choses-là. Hé, hey, il y a des grandes choses. Il oh. y a des gens qui ont prié dans la Bible. Et puis, des grandes choses se sont produites. N'est-ce pas? Josué dit que le soleil et la lune s'arrêtent sur Kabaon. Jusqu'à ce que je mette fin à la vie de mes ennemis. La terre s'est arrêtée. Je suis en train de parler de possibilités illimitées de la prière. Dieu peut arrêter la nature à cause de ta prière. Il peut bloquer le jour à cause de ta prière. Donc, il y a des grandes choses que Dieu peut faire à cause à cause, à cause de ta prière, il y a des grandes choses que Dieu va faire. Il dit, je vais t'annoncer des grandes, des choses cachées. Un jour, le roi Nebuchadnezzar dit, il va tuer tous les sages babyloniens parce que eux, ils n'ont pas pu lui donner son rêve et l'explication de son rêve. Daniel a appelé ses trois amis là. Ils sont allés prier quelque part. Quand ils ont fini de prier, Dieu a révélé la chose, n'est-ce pas, à qui? À Daniel. Et Daniel est venu voir le roi Il dit, « Moi, j'ai la réponse des choses cachées que personne ne connaît. » Comment toi, tu peux faire rêve? Tu dors, tu as oublié ton rêve, et puis tu appelles quelqu'un, il n'a qu'à te rappeler le rêve que toi, tu as rêvé. Parce que toi, tu veux voir le rêve et son explication. Mais quand ils sont rentrés dans la prière, ont reçu ce secret-là. Il y a des grandes choses que Dieu veut te révéler à travers la prière. Il y a des choses que Dieu veut faire, frère, mais est-ce que nous voulons prier? Est-ce que nous voulons l'invoquer, l'appeler, crier à lui, Seigneur, et tu présentes de manière Précise le cas à Dieu. De manière précise le cas à Dieu. L'homme qui a créé Caterpillar, caterpillar. Et il, est, il était à l'église. Il allait faire un programme. Il devait aller à l'école. Il avait examen même. Et il est parti à l'église, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et la nuit, quand il est parti dormir, c'est dans un rêve-là. Il a vu la machine, la caterpillar. Il s'est levé la nuit, il a commencé à dessiner ce qu'il a vu. là. Il a commencé à dessiner, dessiner, dessiner. Quand Dieu dit, je vais te montrer des grandes choses, des choses que tu ne connais pas, il a commencé à dessiner ça. Quand il est allé à l'école avec tous ses dessins, son professeur a vu ça. Il dit, waouh! Mais où tu as vu ça? Il dit, c'est en esprit que lui, il a vu ça. Il dit, toi, tu es, tu es quelqu'un de formidable. Et aujourd'hui, là, n'est-ce pas, il est connu partout dans le monde. Google, Google, lui qui a créé Google. Ce pas les gens du monde, mon frère. C'est un chrétien, c'est un songe. Dieu lui a révélé des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Lui qui a créé l'appareil photo, c'est la même chose en esprit, des choses cachées, des choses que tu ne connais, que tu ne connais pas. Il a pris dans le monde spirituel et il a envoyé dans le monde physique. Il y a beaucoup de choses. Et il y a toujours des choses que l'homme ne connaît pas encore. Ça dépend de toi. Comment tu veux rentrer dans la présence de Dieu? Comment tu veux appeler Dieu? par rapport à tes affaires, par rapport à tes business. Dieu peut te donner une idée, il peut te donner une direction pour dire, voici ce que tu vas faire. C'est fini, je te dis la vérité. C'est fini. C'est à cause de ça, mercredi prochain, tu vas prendre un sujet de prière, tu vas prendre une enveloppe, tu vas prendre un papier, tu vas écrire précisément ce que tu veux, même si c'est un commerce, même si c'est une affaire, il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut vivre des choses. Ils ont peur déjà. Lui-même, il, il a déjà limité Dieu. Il se dit, mais ça, la main quand je vais faire là, où la jambe va quitter pour venir faire... Tout ça, ce n'est pas ton problème. Je dis, ce n'est pas, pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Ça, à cause ça tu viens prier Dieu. N'est-ce pas Il dit, vous, je vous m'évoquerai et je vous, je vous répondrai. Je vous annoncerai des grandes... Ça veut dire qu'il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Donc, ce n'est pas toi maintenant, tu vas venir prendre un petit truc pour lui montrer. Un petit truc que toi-même tu peux faire. Si toi-même tu peux faire, ce n'est même pas la peine de demander ça à Dieu. Demande à quelque chose à Dieu que toi-même tu sais que tu ne peux pas faire. Il n'y a pas un tonton, encore du bois ici, qui peut faire ça pour toi. Mais c'est un projet qui sort de toi. Même si c'est par rapport à tes études, c'est par rapport au travail que tu veux faire demain. Prends ça, écris ça, ferme l'enveloppe et viens avec ça. Et en Éphésiens chapitre 3, verset 20, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passage-là, n'est-ce pas? Dieu peut te répondre de façon extraordinaire. Il dit, il peut faire même infiniment au-delà de ce que tu demandes. Infiniment. Infini au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu imagines dans ton esprit, Dieu peut faire ça pour toi. Qui croit en Dieu Hey, le Dieu que tu pries là. Hey. Maintenant on est plus dans les, on n'est plus dans la dimension où on va venir chasser des démon. Le démon lui-même là, il sait que, il sait que, il sait que toi-même tu sais que il est en bas tes pieds et que maintenant là tu es en train de traiter directement avec ton père maintenant quand tu viens prier là tu viens prier des choses sérieuses avec ton père donc c'est pas un démon qui a dit toi tu penses que tu vas aller où tu penses que moi il est venu te bloquer par rapport à quoi quoi non non non non non non non lui même on le regarde même pas on le calcule même pas parce que on, on est on a dépassé on est dans une autre dimension on est dans une autre on est dans une autre dimension où on vient parler sérieusement à notre Père. Nous, on vient devant le trône de la grâce. Où la Bible dit, oh « Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Tous les hommes viendront à toi. Les hommes ne peuvent pas venir à Dieu si Dieu n'écoute pas les prières. Quelqu'un qui n'écoute pas prière, qui n'ose pas prière, comment les hommes vont venir à lui. Somme 65, verset 2. Tous les hommes viendront à toi. Et Dieu va faire infiniment au... Il va faire infiniment au... Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Et lui dit, il n'y aura plus de pluie. Si ce n'est à ma parole. Il dit, il n'y aura pas de pluie et la Bible dit, il a prié et pendant trois ans et demi Dieu a fermé le ciel il ne pleuvait pas et Jacques dit Élie, c'est un homme de la même nature que nous même chose, on n'est pas différent d'Élie, si Élie a prié et puis il a fermé, ça veut dire que nous moi aussi on peut prier et puis on peut fermer on peut prier aussi et puis la pluie va va tomber Alléluia donc la prière n'a pas de limite. Il n'y a pas un endroit qui peut bloquer la, ta prière. Il n'y a pas un démon qui peut bloquer ta prière. Il n'y a pas un esprit et un lien de famille qui va venir bloquer ta prière. Ta prière, ta prière va percer au nom de Jésus. Amen. Dieu va répondre à ta prière au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans une saison d'élévation et d'honneur et que tout ce que tu demandes à Dieu Dieu honore cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce à Dieu? Les bozanta kala babe ke shentaba. Labala baka taburu bo shekere be kente bo. Imande be re bo makanta ba. Les brazos karabaka yanda borobo ke shentaba. Les brasos kerebe keshentebe rebe bobe les vosés kerebe makata borabaka yasanta, amaya zanta gorobo le les brzos gorobo keshentebe rebe bobe les mazanta borobo kentabera yandaba, les brosota kerebe bobe keshentebe Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire ce sujet de prière. Tu vas venir devant, devant l'autel et tu vas parler à ton Dieu. Viens devant l'autel, viens devant l'autel. Tu sais ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Il ne faut pas te mélanger. Il y a quelqu'un qui va dire Je veux mariage, je veux l'argent, je veux tant, tant tant, je veux tant je tant, veux tant Il a bien, bien donné beaucoup de choses devant Dieu. Il y a une chose Que Dieu voudrait que tu lui demandes Faut rentrer dans le monde spirituel rentrer dans le domaine de l'esprit Et laisse le Saint-Esprit t'inspirer Laisse le Saint-Esprit t'inspirer Et tu vas voir que cette chose là va venir Allons-y tout doucement Tout doucement Tu vas voir que le Saint-Esprit va mettre Cette chose là dans ton esprit il va mettre cette chose-là dans ton esprit. Si cette chose-là vient à son exaucement, c'est fini, tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie. lève les mains devant le dos. Rends ton esprit, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Si tu sais parler en langue, tu commences à parler en langue. Tu l'adores. dit, Seigneur, moi je ne sais pas prier. Je sais même pas comment tu parler. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Dis, doucement, doucement. Dis, Saint-Esprit, intercède pour moi. Montre-moi. Montre-moi. Si tu sais pas la langue, par la langue, par la langue, adore le balalala adore le quand cette idée vient dans ta tête tu dis seigneur fais ça pour moi fais ça pour moi fais cela pour moi fais cela pour moi fais cela pour moi fais cela pour moi Les la gazette belle que za daba la ga ya zanda ba le bo zonda ke le bo geje ndaba C'est ça, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Illumine, illumine, illumine. Illumine, illumine. Illumine. Maintenant, prends la main de ton frère. Prends la main de ton frère et commence à prier avec ton frère. Accorde-toi avec ton frère, accord-toi avec quelqu'un, deux à deux s'il vous plaît. Le bo shakala baba kataba. Pa pa pa pa pa. Shakala baba kataba. Le bekeshe te kele bekeshe tababa. Pa pa. Je pa. Pa. La saison d'élévation est d'honneur. C'est la saison d'élévation et d'honneur. La saison d'élévation est d'honneur. Dieu te couronne. Dieu te couronne. Dieu te couronne. Dieu te couronne. Dieu te couronne. Dieu te couronne. Il te couronne d'honneur Il te couronne d'honneur Maintenant lève les deux mains Lève les deux mains Tu es toujours là Lève les deux mains. Seigneur, merci. Tu nous as dit ce soir que la prière n'a pas de limite. N'importe qui, pour tout sujet, n'importe où, à n'importe quel moment. Accordent pour demander une chose quelconque. Cette chose leur sera accordée. Nous nous accordons, Seigneur. Tu as entendu ces différents sujets. Dans cette saison d'élévation et d'honneur, tu couronnes tes enfants. Seigneur, nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ. Tu nous as élevés dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Tu nous as mis au-dessus des dominations, des autorités et des principautés. Aucune force des ténèbres, aucune puissance de l'ennemi ne pourra empêcher cette grâce que tu déverses sur la vie. Des enfants. L'honneur doit être attaché à la vie de tes enfants. Bénis leurs activités. Bénis leur famille. Bénis leur foyer. Quels que soient les esprits qui veulent les empêcher d'être honorés dans le mariage. vos œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les couronnes d'honneur. Tu les couronnes d'honneur. Tous ceux qui ont accusé du retard dans leur vie. Tous ceux qui ont accusé du retard, tu places ta main sur ces personnes et tu accélères leur destinée dans le nom. Jésus-Christ de Nazareth Tu accélères leur destinée Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu accélères leur destinée Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Tous ceux qui ont dévié De la voie Qui ont dévié le chemin Parce que Jésus tu es le chemin Tu le ramènes Sur le chemin au nom de Jésus Tu les ramènes sur le chemin Au nom de Jésus l'or, que l'argent ne soit pas un problème pour tes enfants. Financièrement, éternel, Dieu Tout-Puissant, tu les visites, tu visites les mains, tu visites ces mains qui sont élevées devant toi. Tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains, tu visites ces mains. Tu visites ses mains, tu visites ses mains, tu touches ses mains au nom de Jésus, financièrement, éternel Dieu Tout-Puissant. cette grâce financière sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est malédiction est enlevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est malédiction part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est malédiction est au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci éternel Dieu tout puissant parce que nous sommes devant ton trône ce trône de la grâce ce trône de la grâce ce trône de la grâce merci d'exaucer tes enfants au nom de Jésus que les finances ne soient pas un problème pour elles pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu les couronnes éternel Dieu tout puissant qu'elles soient honorées qu'elles soient honorées qu'elles soient honorées qu'elles soient honorées qu tu la couronne d'honneur, tu la couronne d'honneur, tu la couronne d'honneur, tu la couronne d'honneur. Ceux qui ne veulent pas voir son bonheur, ils s'éloignent d'elle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'éloignent d'elle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la sagesse et l'intelligence divine. Reçois la sagesse et l'intelligence divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration. La restauration, la restauration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu l'accordes ta grâce, tu l'accordes ta faveur. Au nom de Jésus, grâce et faveur, grâce et faveur. Reçois la grâce, reçois les finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit, Dieu bénit ses enfants financièrement. Dieu va vous faire connaître... La prospérité financière, Dieu va vous faire connaître la prospérité financière. Recevez cela au nom de Jésus, recevez cela au nom de Jésus, recevez cela, restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restauration de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, restauration au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de, Merci, de Merci, de Merci de lui donner la victoire. Merci de lui donner la victoire. Merci de lui donner la victoire. Merci de lui donner la victoire. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Touche. Au nom de Jésus. Touche. Au nom de Jésus. Touche. Au nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Touche au nom de Jésus, multiplie ses finances, multiplie ses finances, multiplie ses finances, multiplie ses finances, multiplie ses finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'onction, merci pour la grâce, merci pour la puissance de la délivrance qui vient sur sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'élévation, Seigneur. Merci pour l'élévation, Seigneur. Merci pour l'élévation. Libère cette élévation dans sa vie. Libère cette élévation dans sa vie. Que cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette porte de s'ouvrir. Je commande à cette porte de s'ouvrir. Je commande à cette porte de s'ouvrir maintenant devant toi. Rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. Sois honoré maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Reçois tous les honneurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te combat. Tout ce qui s'élève contre toi pour t'empêcher de marcher sur ce chemin glorieux que le Seigneur a mis au-devant de toi. Maintenant, maintenant vous êtes dispersés. Maintenant vous êtes dispersés. Maintenant vous êtes dispersés. Maintenant vous êtes dispersés. Pour lâcher sa destinée. Pour lâcher cette prise. Parce que vous ne pourrez point tenir dans sa vie maintenant même au nom de Jésus. Décris vos œuvres. Je te déclare libre. Je te déclare libre, je te déclare libre, je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel Dieu tout puissant, ta faveur, ta faveur, ta faveur, reçois la richesse, reçois les trésors, reçois la richesse. Au nom de Jésus, Seigneur, tu combats pour elle, puissamment, puissamment, puissamment, puissamment, lève-toi en sa faveur, lève-toi en sa faveur, attention, attention. Lève-toi en sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce, reçois grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce grâce, grâce grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Visite puissamment ses finances. Visite puissamment ses finances. Dieu visite puissamment tes finances. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. Étant là à gauche et à droite, devant comme derrière, à gauche et à droite, devant comme derrière, à gauche et à droite, quiconque s'élève contre toi, au nom de Jésus, tombe sous ton poids. Pour toi. Il combat pour toi il combat pour toi il combat pour toi il combat pour toi il combat pour toi il combat pour toi on ne peut pas arrêter ça on ne peut pas bloquer ça on ne peut pas bloquer ça c'est débloquer au nom de jésus on ne peut pas arrêter on ne peut pas arrêter on ne peut pas arrêter cette grâce qui vient sur toi on ne peut pas arrêter soit couronné d'honneur soit couronné d'honneur soit couronné d'honneur soit couronné d'honneur soit couronné d'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sois couronné d'honneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, merci pour ta grâce Merci pour ta faveur Merci pour ta bénédiction Relâche cela sur sa vie Relâche cela, il y a une grâce qui est libérée sur sa vie Il y a une grâce qui est libérée sur sa vie N'aie pas peur Le projet que, tu as mis, que Dieu a mis dans ton cœur Ce projet-là vient à se réaliser dans le nom de Jésus N'aie pas peur Dieu envoie les finances vers toi Dieu envoie les finances vers toi. Dieu envoie les finances vers toi. Reçois au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Père éternel, Dieu tout-puissant. Tu la couronnes d'honneur. Tu la couronnes de gloire. Au nom de Jésus. C'est toi qui parles à son esprit. C'est toi qui ouvres son esprit. C'est toi qui lui montres des choses cachées qu'elle ne connaît même pas. C'est toi qui ouvres son esprit. Vous allez voir que vous allez commencer à faire des songes. Vous allez commencer à faire des rêves. Des rêves et des songes. Dieu va vous montrer des choses. Il va vous montrer quoi faire. Vous ne serez pas perdus. Dieu vous donne cette direction divine là. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois. Seigneur. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Finances. finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle ne fournisse point d'effort éternel. Mais que ta grâce l'accompagne, que ta grâce l'accompagne, que ta grâce l'accompagne, que ta grâce l'accompagne, que ta grâce l'accompagne, que ta grâce l'accompagne. Des projets de paix et non de malheur. Libère ces projets dans son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les projets. Reçois les projets, reçois, les projets reçois les projets de Dieu pour toi. Reçois les projets de Dieu pour toi. Reçois les projets de Dieu pour toi. Reçois les projets de Dieu pour toi. Reçois les projets de Dieu pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des, a des projets pour toi, il a des projets pour toi, il a des projets pour toi, il a des projets pour toi, rentre dans ses projets, rentre dans ses projets, tout ce qui s'élève pour te combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas stopper cette grâce que le Seigneur libère sur toi. Reçois la grâce, reçois l'élévation, reçois la grâce, reçois l'élévation, reçois la grâce, reçois l'élévation, reçois la grâce, Dieu te gronde d'honneur, Dieu te couronne d'honneur, Dieu te couronne d'honneur, tu es tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. honoré. Reçois cet honneur. Waouh, Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Regarde, il y a la, y a la couronne sur ta tête. Bénis-la, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis sa famille. Bénis-la, Seigneur. Visite-la. Visite-la, que les fondements soient ébranlés. Tout mauvais fondement qui sépare contre elle, tout mauvais fondement qui veut l'empêcher de s'épanouir, au nom de Jésus. Alors que nous sommes dans cette saison d'élévation et d'honneur, que cela s'active dans sa vie, au nom de Jésus. Couronne-la de gloire et d'honneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans son service, à toi, éternel, tu dis, tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Au nom de Jésus. Honore-le, Éternel. Honore-le. Tu as vu son cœur. Tu as vu son cœur. Tu as vu son cœur. Bénis La motivation de son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève, élève les mains. Élève les mains. On a fini. Attends-toi la bénédiction, mon frère, ma soeur. Sois couronné d'honneur. pour ta grâce Dieu t'honore Dieu t'honore Dieu voit l'amour que tu as pour lui Dieu t'honore Dieu t'honore Dieu t'honore Dieu, Dieu te fait percer Dieu te fait percer pour pas avoir peur Seigneur merci pour tes enfants merci pour ton église merci pour ta grâce des personnes honorées, qu'il soit parmi ces personnes, honorées dans la maison de son père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles après moi Dis Seigneur. Bénis-moi financièrement. Ouvre les portes des finances. Ouvre les portes des finances. Parce que je vois beaucoup. Depuis tout à l'heure, je vous dis de prier pour les miracles financiers. Je vois les portes des finances. Je vois Dieu bénir financièrement ses enfants. Ouvre les portes des finances. Ouvre. Ouvre les portes des finances. Ouvre les portes des finances. Ouvre les portes des finances. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Prends ton offrande. Prends une offrande et viens s'aimer. Viens s'aimer sur la parole à l'église. Elle est venue avec qui? Hein? Elle est venue avec toi. C'est ta fille. C'est ta fille comment? Hein? C'est l'enfant de ton tonton. Il faut la faire venir à l'église. Hein? Il faut prier avec elle à la maison. Que Dieu te bénisse. Donc, pour le mercredi prochain, mercredi prochain, là, on va faire les prières intenses. Donc, mercredi prochain, prends ton sujet de prière, mets ça dans une enveloppe, celle ça vient. On va laisser le sujet sur l'autel Et l'équipe d'intercession va continuer de prier sur les différents sujets de prière. Je vous assure, vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Vous allez le voir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous avons déjà lancé ce temps de prière. Merci de bénir cela. Accompagne tes enfants à la maison. Bénis leur vie. Et que tout ce que nous avons dit ce soir, cela s'accomplisse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On se trouve dimanche, dimanche 8h30, on est ensemble.